Bonjour à tous, il est essentiel de bien connaître les utilisateurs pour qui on développe des systèmes interactifs. Nous allons discuter dans cette vidéo des utilisateurs, mais d'une manière très générale, en tant qu'être humain. Et pour cela, nous allons présenter quelques aspects de la perception, de la cognition et de la motricité humaine. Nous articulerons cette vidéo autour d'un modèle de l'humain qui nous vient de le, du domaine de la psychologie cognitive. Et ce modèle, c'est celui du processeur humain. Alors, le modèle du processeur humain constitue un cadre de pensée général. Il a été présenté pour la première fois par Stuart en 1983. C'est un modèle relativement abstrait qui n'a pas pour but de nous aider directement à concevoir des systèmes interactifs. Le but de ce modèle, c'est plutôt de nous aider à nous positionner dans le cadre général de pensée de la psychologie cognitive. Et Il va nous permettre d'aborder de manière cohérente les bases de la perception humaine alors, le modèle du processeur humain, il va représenter le sujet humain comme un système de traitement de l'information. Et ce système est composé de trois sous-systèmes interdépendants. Il y a d'abord le processeur perceptif. C'est celui qui traite les stimuli externes, comme la vision, l'audition, etc. Il est lié à ces sens-là, hein, les sons, les images, etc. Puis il y a le sous-système moteur. C'est lui qui gère nos propres mouvements, marcher, euh, se déplacer, pointer, etc. Et enfin, le sous-système cognitif. Chaque sous-système dispose de mémoire et ça va aider à son fonctionnement. Par exemple, si on prend un petit enfant, le sous-système perceptif va apprendre à reconnaître les sons et les mots de la langue maternelle. Le sous-système moteur, bah, c'est ce qui va apprendre à... C'est là où l'enfant va apprendre à marcher, à se déplacer, à attraper des objets, etc. Et enfin, le sous-système cognitif, c'est ce qui va apprendre les raisonnements, à se faire un modèle mental du monde. Et par exemple, à un certain âge, vous voyez tous les enfants qui jettent les objets par terre. Ben ça, c'est réellement pour vérifier que tous les objets tombent quand on les jette. Donc, faut pas trop s'énerver quand ça se passe. Alors, prenons un autre exemple à l'aide d'une vidéo pour voir comment tout ça fonctionne ensemble. Dans cette vidéo, on va voir quelqu'un qui conduit sur une route de campagne. et euh, bon, Je vous laisse regarder. Il conduit tranquillement sur sa route de campagne. Et puis, soudain, il va se passer quelque chose. Il y a un chien qui traverse au milieu et qui traîne un petit garçon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici on était dans un mode de conduite à la campagne, sur une route tranquille. Donc, vous avez votre processeur cognitif, votre processeur perceptif et même le processeur moteur qui sont en mode conduite automatique. Tout va bien, c'est facile, peu de concentration. Si vous êtes un conducteur avec un petit peu d'expérience, bon là vous êtes en train de penser à autre chose tout en conduisant. Puis, soudain, au niveau de la perception visuelle, vous allez voir quelque chose de bizarre, quelque chose qui bouge là un peu sur le bas côté et qui se prépare peut-être à traverser, ça a l'air d'être un chien. Donc c'est une information qui va arriver jusqu'au processeur perceptif, le processeur perceptif va stocker ça dans la mémoire de travail, il va dire attention là il se passe quelque chose, le processeur cognitif va sortir là, de son petit train-train où il était en train de penser à autre chose, et il va se dire, aïe aïe aïe, il faut que j'analyse ce truc-là, qu'est-ce que c'est maintenant, je concentre mon attention là-dessus, ce qui va jouer sur le processeur perceptif. On va reconnaître qu'il s'agit d'un chien qui est en train de traverser, de surcroît, et le processeur cognitif va prendre la décision d'envoyer un ordre pour freiner au processeur moteur. Et donc, on va avoir le pied qui appuie sur le frein. Voilà, c'est un exemple d'illustration. Alors, ça, on peut regarder un petit peu comment euh, caractériser encore plus ces différents processeurs. On a des expérimentations qui ont permis de donner des valeurs moyennes au temps de traitement de l'information dans chacun des processeurs. Supposons qu'ici, on était euh, avec quelqu'un qui est plutôt rapide. Hein, vous voyez, on a caractérisé en fait, le temps de fonctionnement des processeurs perceptuels, cognitifs et moteurs par rapport à des gens, et on a eu trois catégories, hein, les gens qui sont plutôt rapides, ceux qui vont moyennement vite, et ceux qui sont lents. Pour quelqu'un de rapide, supposons que ce soit le cas dans la vidéo, le processeur perceptuel va mettre 50 millisecondes, avant de traiter l'information et de dire « Ouh là là, il y a quelque chose qui est en train de bouger, là c'est un chien. » Ça va passer au processeur cognitif, le processeur cognitif va dire bah, « Par rapport à ce que je suis en train de faire, conduire, un chien arrive sur la route, en 25 millisecondes, il prend la décision de dire il faut freiner. Et vous avez le processeur moteur qui arrive derrière. Le processeur moteur, c'est ce qui va faire que votre pied va écraser la pédale de frein à ce moment-là. Tout ça, ça nous a pris un certain temps. Alors, combien de temps exactement bah 50 plus 25 plus 30 égale 105 millisecondes. Mais si ça avait été quelqu'un de lent, il aurait mis 200 millisecondes, soit deux fois plus que tout le temps en précédent, simplement pour s'apercevoir qu'il s'agissait d'un chien. Alors, 200 millisecondes, ça peut être dû au fait que c'est une personne âgée, qui réfléchit moins, qui est fatiguée, ou bien qui était pris par d'autres tâches, là, complètement, euh, c'est-à-dire il était en train de téléphoner, par exemple, au volant, son attention n'était pas au bon endroit, il va mettre beaucoup de temps, en fait, avant de s'apercevoir de la chose. Ça va passer au processeur cognitif. Si le processeur cognitif était déjà très chargé, ou bien si c'est une personne âgée, ou bien euh, voilà, une personne très fatiguée, le processeur cognitif va mettre 170 millisecondes au lieu de 25, pour dire, bon, ben il faut que je freine. Et le processeur moteur, hein, un peu dans la même veine, eh ben, si vous avez quelqu'un euh, qui est très fatigué, par exemple, eh, il va mettre 100 millisecondes au lieu de 30, avant d'écraser effectivement le frein avec son pied. Et là, si vous faites la somme de tout ça, vous apercevez que vous avez 200, plus 100, plus 170, 470 millisecondes. Quatre fois plus de temps de réaction entre le moment où on s'aperçoit de quelque chose, où enfin le chien traverse, et où on freine. Donc Vous voyez, il y a des grandes variabilités entre les différentes personnes. Et ça, ça peut dépendre de l'âge, ça peut dépendre du niveau d'entraînement, ça peut dépendre de votre fatigue, ça peut dépendre aussi, évidemment, de ce que vous avez en tête, ce que vous êtes concentré sur la conduite ou pas dans notre cas. Alors, là vous avez des exemples, on peut caractériser un petit peu les choses avec ce modèle de processeur humain, mais il faut bien aussi comprendre que ces processeurs s'influencent les uns avec les autres. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi le texte suivant qui va s'afficher. « Selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. La seule chose importante est que la première et la dernière lettre soient à la bonne place. » Le reste peut être dans un, ordre, dans un désordre total, et vous pouvez toujours lire sans problème. C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme un tout. Bon, si ça vous a paru facile à lire, ou si ça vous a paru un petit peu bizarre, je vous invite à relire attentivement ce texte en regardant l'ordre des lettres, et vous apercevez que hormis les premiers mots, pardon, hormis les premiers mots, les lettres sont dans le désordre et pour chaque mot, on n'a que la première et la dernière lettre qui sont à la bonne place. Et Effectivement, on arrive à lire. Alors Parfois, on a une petite sensation que c'est bizarre, mais ça fonctionne. Alors pourquoi eh C'est au cours de l'apprentissage de la lecture, ce qu'on a appris à faire. Au départ, on apprend à déchiffrer hein, les lettres, les syllabes, etc. Et puis, on va apprendre à automatiser tout ça. Et au lieu de déchiffrer les lettres et les syllabes, ben finalement, on, notre cerveau apprend à reconnaître les mots en entier. Et il ne va pas les lire entièrement, mais il va simplement avoir des indices sur la taille du mot, le nombre de lettres. La première lettre, la dernière lettre, vous avez à peu près ce qu'il faut à l'intérieur du mot. Votre cerveau, ben, il arrive à peu près à lire. Enfin, il arrive à lire, hein, même. Voilà. Et c'est une étude de Cambridge donc, qui le démontre. Alors tout ça pour dire quoi ça pour dire que la perception, elle va évoluer en fonction de votre niveau d'apprentissage et de ce que vous pouvez mettre dans votre mémoire. La mémoire, c'est là où vous allez stocker vraiment l'apprentissage des choses, etc. Et dans votre processeur. Et pour quelque chose comme la lecture, ce qu'on voit, c'est que lire quand on est débutant et lire quand on est expert, c'est deux processus en fait qui vont être assez différents. On passe du déchiffrage à la reconnaissance des mots dans leur ensemble. Voilà alors, nous allons maintenant discuter de ces aspects de perception, de cognition, etc., en nous concentrant en particulier sur le processeur perceptif et encore plus en particulier sur la perception visuelle qui est une des plus prégnantes pour nous.